Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Gécommunicativis sur YouTube. Maintenant on va voir vocabulaire. Si vous avez bien sûr mon cahier de vocabulaire de la classe CO2, ouvrez à la page 32. Vous avez bien sûr la galerie marchande. Vous avez pas mal, pas mal d'activités qu'on va faire aujourd'hui. Alors, euh, on commence. Euh, l'escalateur, voici l'escalateur. Euh, la porte automatique, voici la porte automatique, c'est 4. Euh, le plan, voici le plan, le plan du supermarché, 5. Et la caisse, voici la caisse, c'est six. et voici la caissière, alors, euh... voici la caisse, le magasin, la verrière, voici la verrière, 2 euh, le magasin hein, le plan là. après c'est le caddie c'est 10 c Voici la verrière, on a déjà vu. Voici les toilettes, c'est 7. Euh, le parc, etc., c'est 8. Voici donc le supermarché, c'est 9. C'est le magasin. C'est un. Alors un, deux, euh, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et 10. Le magasin. Voilà. Ça, ce qu'on appelle le magasin ici. Et la verrière. Ça, ce qu'on appelle la verrière. Ici. L'escalator. Euh, la porte automatique. Le plan. La caisse. Toilette. Le parc, etc. Le supermarché. L'enfant. Et voici ce qu'on appelle le caddie. On passe à autre chose maintenant. Alors, voici la suite. On peut mettre ici des croix. Coche tous les mots qui ont rapport avec la galerie marchande. Par exemple, une caissière. Oui. Un vendeur. Un distributeur. Le sais une chèvre bien sûr le prix, une carte de crédit et une étiquette de prix. Voilà une caissière. Voici une caissière par exemple. Euh, une vendeur, ou en, euh, une vendeuse ou un vendeur, celui qui vend bien sûr des marchands. Un distributeur, celui qui fait euh, dist la distribution. Le souk, ça n'existe pas. Ça existe uniquement dans le village, dans un village. Une chèvre aussi. Le prix, oui, alors chaque produit a un, un prix fixe, une carte de crédit et une étiquette de prix, voilà. Alors on doit ajouter trois mots à cette liste, par exemple la caisse, par exemple les rayons, ici par exemple les soldes. Ajoute trois mots à cette liste les mots qui ont un rapport avec la galerie marchande liée à la caisse, caissière, les rayons et les soldes. C'est des prix soldes. On passe à autre chose maintenant. On passe à la page suivante. J'enrichis mon vocabulaire. Je coche Le synonyme du montant gras. Par exemple, quel est le montant de cet article Est-ce que c'est ticket, prix au magasin Alors la bonne réponse c'est le prix. Mon chariot est plein à craquer. Est-ce que c'est caddie, sac ou panier Bien sûr c'est caddie. Mon chariot est plein à craquer, c'est la caddie. Je souhaite payer avec ma carte bancaire. Ce ticket de quelle est sous-prix ou carte de crédit C'est bien sûr carte de crédit. Nadia aime bien se promener dans les allées du supermarché. Les allées, ça veut dire les rayons. C'est pas les caisses ou entrepôts, non. Les rayons. Quel est le prix de cet article Ça veut dire quel est le montant de cet article. Mon chariot plein de, plein à craquer, c'est ma est pleine à craquer. Je souhaite payer avec ma carte bancaire. Ça veut dire je souhaite payer avec ma carte de crédit. Nadia aime bien se promener dans les allées du supermarché. Ça veut dire les rayons. Tout simplement. On passe à autre chose. Je barre l'intrus dans chaque famille de et on cadre Par exemple, vendeur, vente, vendre, des caisses, grâce caissière, encaisser, magasin, euh, magicien, magasin, magasinier et, et magasinier. Achat, acheter, achevé, acheter. Alors, par la truie dans chaque famille il y a cadre de mots et en cas de l'ordre à On va d'abord par par exemple ici vendredi. Ça n'existe pas ici vendredi. Qu'est-ce casse? Qu Ça n'existe pas casse ici. Magique. Ça n'existe pas, magicien ici. Ah, je vais. Ça n'existe pas, je vais ici. Alors, j'encadre. Par exemple. Euh, vendre. Vendre. ça Vendre. Alors, vendeur Vendre. Vendre. Alors, Alors qu'est-ce. Oui, C'est C'est ce quest Magazine quest ce quest ce achat achat euh, la dernière activité, coche le sens du mot souligné. Alors, ici, euh, à la fin, je coche le sens du mot souligné. Par exemple, j'ai trouvé ce produit au rayon épicerie. Ça veut dire ligne qui part d'un centre lumineux ou à l'aide d'un supermarché. Bien sûr, c'est un à l'aide de supermarché. Alors, je pense que c'est la première fois, c'est à l'aide d'un supermarché. Tu peux passer à la caisse, mon je dis endroit où l'on paye des achats ou courant de boîte. Bien sûr, c'est endroit où l'on paye ses achats. Tu viens avec moi faire les soldes. Ce qu'il reste à payer, vente de marchandises à prix réduit. Bien sûr, vente de marchandises à prix réduit. Ce sont les soldes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que cette séance était très intéressante pour vous. Elle était très intéressante pour vous. Alors, rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Au revoir.